J'ai passé une seconde à la dupla Google Trad, pour traduire quelques phrases du français vers le Corso. Eh bien, Google Trad, via de voir, Mon père mange un hérisson rôti. Les parole cambien les autres et le plus. Je suis corse, diventa... So corso, à italiano. J'aime le caca, diventa elle, mi piace, piace. Forza et pas flower faveur qui a créé Google Trad. Hein? Les gens s'excusaient, se pardonnaient ou s'insultaient en chantant. Voilà. Et souvent, c'était surtout pour désamorcer. Donc c'était... <muches> ah, ah, ah. Tu peux demander du monde attendre parce que Google Trad t'as un niveau. Normalement, pour faire une traduction, il y a trois étapes. Il y a une édition de l'origine, le scudicant de trouver un sens et le recudicant de la langue scèche. Ce qui peut stonir, c'est que Google Trad ne fait pas une traduction parola parole et tant mieux. Il y Google Trad et Gov, parce qu'il y a un método de traduction automatique statistique. C'est à dire que Google Trad ne connaît pas les grammes, des langues Paragoner paragoné des de corpus de textes différents et après l'utilisation comme modèles. Il y a deux types de corpus. Le premier type de corpus est le corpus plurilingue. Par exemple, celui de l'Union, quand un même texte est fait en la corpus plurilingue. César Le second type de corpus est le corpus monolingue. Deux textes en une langue sola et en deux, il si peut trouver une langue plus naturelle qu'un corpus plurilingue. Par exemple, à la revue Tempi. Le corpus plurilingue doit être bon avec un million de paroles et le corpus monolingue avec un milliard de paroles. Astuto comme lui, Google s'est appuyé à un test de l'ONU qui sont faits en 6 langues le chinese, le spagnolo, le russe, le français, l'arabe et l'inglese. Et par quoi ça qui Google traduit via diabète quand l'UCIO traduit ces langues tra di en cours, il manque un corpus plurilingue, pa que les traduces soient bonnes, entre le français et le cours. Pour les langues suivantes comme le cours, Google Trad passa passer d'une langue intermédiaire, et pour Google Trad, cette langue est l'inglese. Pour traduire le cours en français, passerez-nous da le cours à l'inglese et après de l'inglese au français. Et Google Trad ne connaît mica la polissemia ou les anonymes, tant que traduire e et pas de flower. Eu espero que haver este capítulo para que o Google Trad envia um vídeo tanto com o curso, e para que a teoria escreva curso na nossa internet e lhe a revista tempi. Veja se ele de não passa o tempo na nossa Google Trad, escrevendo esta pequena frase: se go fu go fu, bah,